Et yo tout le monde c'était Ridil, on se retrouve pour cette compilation sur les peluches de Halo Anniversary. donc sachez qu'on peut les faire dans n'importe quelle difficulté et avec des crânes actifs Donc pour la première peluche on va aller dans la mission Halo Delta on va aller récupérer euh, le ghost, et on va revenir en arrière à l'endroit où il y avait les deux sniper jackals. Et donc là, il va falloir aller euh, hors map. Je vous conseille très fortement de passer en graphisme classique, étant donné qu'on ne voit pas du tout les polygones et c'est absolument impossible d'aller hors carte en version anniversary. Voilà. Donc là, il va falloir se diriger à peu près euh, vers là où je me dirige et vous devriez euh, tomber sur la peluche qui, elle, n'est visible que en version anniversary. Voilà. Alors une fois que vous arrivez sur cette corniche vous devriez apercevoir la première peluche qui est celle du Master Chief et il vous suffit d'aller dessus pour la ramasser et normalement vous devriez débloquer un premier succès relatif à celle-ci. Allez on enchaîne avec la peluche qui va se trouver dans la mission regret donc elle va être tout au début de la mission je vous conseille très fortement d'activer le crâne Sputnik. On va faire un grenade jump au niveau euh, du pont détruit pour arriver de l'autre côté donc si vous êtes meilleur que moi vous pouvez le faire en un coup sinon il va vous en falloir deux. Une fois que vous arrivez en haut de ce pont, il va en falloir un troisième pour atterrir sur le toit de la structure et la peluche ne sera pas bien loin du tout. Et on continue avec la peluche de la mission l'icône sacrée donc ça se passe vraiment très très tôt dans la mission c'est quasiment là où on rencontre les premiers ennemis. On va passer euh, l'espèce de pont un petit peu bizarre et donc là on va faire euh, un petit grenade jump euh, en allant sur la gauche pour passer euh, sur les plateformes supérieures. Et là on va se diriger au fond de la salle, on va tourner à gauche pour entrer dans un conduit. Et donc là vous aurez une peluche qu'il n'y aura qu'à ramasser pour débloquer le succès. Alors là on continue avec zone de quarantaine et là on est tout à la fin de la mission. Une fois que la condole s'est arrêtée on va faire un grenade jump pour atterrir sur cette plateforme et vous pourrez ramasser la peluche qui est celle de Tartarus. Alors cette fois-ci on se retrouve dans le fossoyeur, donc on est dans la première arène en extérieur et donc là on va se diriger vers la gauche, on va longer le muret, monter le monticule de terre, ce qui va nous permettre d'accéder justement en haut de ce muret et donc là on va le longer et tout au bout normalement il y aura la peluche qui est cachée dans le noir et on se retrouve pour la sixième peluche qui va être dans la mission de la révolte, on vient de sortir de la structure, on est juste avant la run en ghost. On va faire un hormap map très connu en se calant entre la paroi rocheuse et l'arbre qui va nous permettre de sauter sur ben, cette paroi rocheuse. Et donc là il va falloir se mettre en graphisme classique sinon ça va être très compliqué de se repérer et suivre mon cheminement pour tomber sur la peluche. Avant dernière peluche dans la mission grande bonté donc là on est dans la première arène de ce type et donc c'est assez sombre on voit pas grand chose à l'écran mais c'est pas bien compliqué de tomber dessus non plus. On va euh, sauter euh, sur les rochers juste avant la sortie de cette salle et on va suivre mon cheminement pour tomber sur la peluche. Et dernière peluche dans la mission le grand voyage donc euh, pour ce faire il va falloir faire un remap en fin de mission donc euh, un conseil récupérez le spectre au début caler le dans le coin comme je le fais et on ira le récupérer à la fin de la mission Donc une fois que vous êtes à la fin de la mission on va récupérer le spectre et on va l'utiliser pour descendre au niveau de la plage donc, laissez-vous tomber euh, en piqué, euh, parce que vous pouvez mourir de chute hein, si vous allez trop loin. Et donc, là, on va faire euh, bah, un petit peu comme un autre euh, trick qu'on connaît bien qui permet d'avoir 4 Johnson. On va se diriger euh, dans l'eau vers la droite et il va falloir encore une fois suivre mon cheminement plutôt en graphisme classique sinon c'est assez compliqué de voir les polygones sur lesquels on peut monter et vous devriez rapidement accéder à la dernière peluche écartez-vous de la porte et enfoiré donc arrivé au sommet on y est la voilà la huitième peluche et vous devriez débloquer le succès pour toutes les avoir. Donc moi je vous dis à la prochaine et bien entendu vive à l'eau